Ce roman, Mohican, euh, c'est l'histoire de trois générations de paysans du Jura, donc dans des terres dures, froides, assez ingrates. Et euh, à partir de la maladie du père, qui est probablement due à ses pratiques agricoles, c'est-à-dire les pesticides, les fongicides, etc., une leucémie qui, qui le frappe, c'est une interrogation sur la modernité, sur qu'est-ce que c'est qu'être paysan, euh, comment on transmet des valeurs, mais comment on peut être aussi victime d'un système et à partir de là, euh, il y a une transmission entre le père et le fils, qui est, qui est un paysan lui aussi plus, plus écologiste, euh, et qui va se heurter à un moment donné, euh, parce que le père veut se racheter de son, de son passé d'agriculteur pollueur, euh, va se heurter à, à l'arrivée d'éoliennes sur son exploitation. Donc Mohican, c'est un homme qui va se battre contre le... le le miroir aux ou les faux-semblants de la modernité à travers ces éoliennes qui vont venir un peu défigurer son exploitation agricole. J'ai toujours été très sensible à, au paysage, à la campagne. J'ai vécu moi-même beaucoup à la campagne avec mon, mon grand-père en Charente. Et lorsque j'étais jeune journaliste au Monde, je, je me suis occupé de, de l'agriculture. Et, et ça m'a vraiment fait comprendre, connaître et toucher du doigt, de, même presque de, de plein pied, ce qu'étaient les, les réalités agricoles, les difficultés de ce métier, mais aussi sa beauté. C'est quelque chose d'extraordinaire, ce dialogue permanent avec la dame. La nature, avec les paysages, avec les bêtes. Euh, et aujourd'hui, où la modernité passe par l'urbanisation euh, et une sorte d'artificialisation de, de, des campagnes et des paysages, j'avais vraiment envie d'écrire un roman qui, qui montre aussi quelque chose de plus éternel et qui probablement est plus proche de notre identité. Bien sûr, on a tous en tête le, le dernier des Mohicans. Et simplement, j'avais euh, dans le. L'histoire que, que je raconte, le personnage qui s'appelle Mo, euh, va devenir celui qui est euh, l'instrument de la résistance. C'est celui qui va refuser la fatalité euh, de cette modernité un peu folle et aveugle, euh, et probablement illusoire. Et donc, euh, à partir de là, euh, il a des longs cheveux, euh, il, a, il a un petit côté indien, justement, ou sauvage, et, et j'avais envie que le titre porte l'empreinte de, de cet état sauvage.